Bonjour! Je veux vous souhaiter une très bonne année. L'année 2019 est finie. On commence l'année 2020. Alors, pour 2020, je vous souhaite amour, joie, santé, prospérité, beaucoup de bonheur, tout ce que vous voulez. Et euh, si vous apprenez le français, je vous souhaite bonne chance et beaucoup de succès dans votre apprentissage du français. Et j'espère d'ailleurs que mes vidéos vous aident à apprendre le français. Euh, pour moi, personnellement, je me souhaite encore plus de succès dans mes vidéos. Euh, ma chaîne YouTube a déjà presque deux ans. J'ai créé beaucoup de vidéos et euh, j'espère que c'est utile. Et je veux remercier tous mes abonnés sur Patreon, sur YouTube et sur Facebook pour leur soutien et leur encouragement. Je suis contente de pouvoir faire ça pour vous et j'espère que c'est utile. Alors, euh, où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite une superbe année 2020. Salut!